Salut, c'est Adou, aujourd'hui on va parler des boucles de harnais dédiées au wingfoil. nombreux à faire comme moi à commencer à vous accrocher au harnais avec un harnais classique mais c'est un petit peu encombrant c'est un petit peu lourd et puis finalement on sort un peu du côté minimaliste du wingfoil, à savoir je me prends pas la tête je gonfle mon truc et je suis parti et aussi on a cette il y, a un, y a un, un double enjeu sur le fait de naviguer au harnais en wing d'avoir un harnais adapté c'est un protéger son flotteur quand tu montes de, de la de, quand tu montes dessus au water start et le deuxième enjeu, c'est d'avoir un harnais simple, euh, plus léger, plus compact, avec une boucle qui va pas être gênante et, et, et un système qui va rester très léger qu'on va oublier en navigation. Soleil aujourd'hui, vent rafaleux, mais régulier, un peu moins fort qu'hier et moins fort qu'avant-hier. On teste la track en 4-2 et j'ai pris l'option sécurité niveau flotteur Axis Black 980. Euh, surface 1250 à peu près, planche à 70 litres pour flotter à l'arrêt parce que c'est pas, pas pas très régulier. Et la petite boucle, je sais pas si on voit, made by Frédéric, euh, qu'on va retester. C'est de l'impression 3D, Et ça soulage bien, ça fonctionne, ça a l'air de bien, ça n'a pas encore pété. Pour mon cas perso, j'utilise mon harnais de Win, ça me dérange pas. C'est vrai que c'est super confort au moins. Euh, et j'ai pas eu trop de problèmes. J'ai une seule fois un petit, j'ai raclé un peu la borde, pas avec la boucle, mais avec les fixations métalliques sur le côté. Et donc on voit bien qu'il y a quand même clairement besoin de simplifier. Ce que j'ai entre les mains, c'est la boucle de Frédéric. Il m'a envoyé quatre protos, dont deux enfin, paires de protos qui sont identiques, euh, boucle étroite, boucle large. J'ai vraiment retenu celle-là pour, pour les tests. Et j'utilise celle-là, ça a l'air de bien tenir. Tu as un petit clip. Tu viens glisser ta sangle. Alors, sangle de, je sais pas, euh, leste de plongée, sangle de ceinture de liche board. En néoprène, c'est déjà un peu mieux. Et <coughs> certains bricolent avec des ceintures de muscu décat, euh, Les trucs qu'on trouve chez Decathlon, ça coûte 10-15 balles. Et ça te permet de venir fixer ce truc-là dessus. Tu le glisses sur la sangle. Tu le verrouille et c'est parti. Euh, donc, ça, c'est la première boucle, c'est c'est l'impression 3D. Et puis, on fait des petits feedbacks sur le forum. Il y a un poste dédié sur le forum, je vous invite à aller voir. Il y a, il y a un peu de tout, c'est assez rigolo. Euh, et cette boucle a évolué un peu. Il y en a d'autres qui impriment aussi. On travaille aussi avec Julien qui euh, est reparti d'un modèle qui a circulé sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais plus qui est à l'origine de cette boucle. Donc, je ne veux pas faire d'imper, je ne veux pas froisser personne. Euh, moi, j'aime bien cette boucle parce que elle est plus près du corps, elle a une forme plus ronde. Et l'idée, c'est que si tu montes sur ta planche, tu ne vas pas niquer le rail de ta board. Alors que là, on a quand même encore une forme qui est assez proche d'une boucle de harnais traditionnelle. Super bien pour l'ergonomie. Ça, j'ai plus de doutes parce que pour s'accrocher et se décrocher, il va falloir bien viser. Euh, avec ça, j'ai eu zéro souci, ça marche super bien. Donc, je pense qu'il faut un mix un peu des deux. Pour moi, sur cette forme-là, il y a encore trop d'arêtes. Sur cette forme là c'est bien mais attention ergonomie pour s'accrocher se décrocher j'ai pas encore pu la tester. J'ai un petit doute sur celle là. J'ai vu aussi une boucle un projet qui s'appelle Beluga avec une petite boucle noire qui a l'air pas mal mais à voir dans la forme ce qui est bien c'est qu'elle est assez ronde. Ils vendent ça 45 balles alors après évidemment il y a des gens qui vont arriver sur le truc pour faire du fric alors que je pense que euh, je pense qu'il est intéressant d'essayer de développer déjà le truc en mode test sans perdre d'argent bien sûr. Donc euh, voilà Frédéric nous en a envoyé euh, gratos mais il ne peut pas le faire indéfiniment, ça coûte à chaque fois quand même, ne serait-ce qu'en frais d'envoi. Donc euh, nous on est plutôt dans la logique avec le forum de euh, tester des choses, faire des feedbacks et puis arriver à une forme de boucle qui fonctionne bien, qui va être suffisamment robuste, qui va répondre à double problématique, arnais minimaliste, protection de la borne quand je monte et je descends dessus, avec possibilité de l'enlever ou de la décaler sur le côté. On m'a sur la bord et rames quand je fais un départ dans la houle et que c'est compliqué, que j'ai vraiment besoin de, de, de me dégager de la zone, euh, la zone un peu délicate. Et euh, même si tu es en galère, tu crèves ta wing, tu dois rentrer à la rame, eh ben, euh, ta boucle ne te gênera pas. Euh, j'ai pas encore réussi à péter cette boucle avec laquelle je navigue. Euh, je crois qu'on va essayer avec euh, Eric. Eric euh, Thérien va aussi euh, s'y coller parce qu'il a envie de naviguer au harnais mais il est hors de question qu'il navigue avec un, un harnais classique, c'est ce qu'il m'a dit. Euh, donc ça va être bien parce que lui il pèse plus lourd et puis il a tendance à tout casser donc euh, je suis ravi qu'il euh, qu essaye aussi. Et chacun bricole et alors euh, Julien avec qui on bosse sur le projet de boucle qui est par plus de celle-là a recréé une petite base plate derrière pour que la boucle tourne pas, qu'elle ait une certaine stabilité. Je vous mets la petite photo qui va bien dessus. Julien adore bricoler, fait du tuning. Ici, il crée des systèmes de refroidissement pour les imprimantes 3D avec du water cooling. Euh, il a créé le séchoir chausson tuning. Il m'en a laissé un. Il m'a fait un petit cadeau là. Euh, vous voyez le truc. Enfin, bref, il y a vraiment de quoi se marrer. Et, euh, et tous ces petits jeux, vous trouvez tout là, ils nous, ils nous, ils nous créent les, des trucs qui sont marrants à tester sur l'eau. Donc je ne sais pas ce qui sera retenu au final, mais le truc, il avance. C'est assez marrant de contribuer à ça. C'est un tout petit projet, mais c'est très rigolo. Et on peut faire avec les imprimantes 3D des choses qu'on n'aurait jamais pu espérer faire il y a quelques années encore. Donc ça, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, pour, pour finir sur cette vidéo, parce que je voulais vraiment faire court, je ne voulais pas faire un truc trop long, vous allez voir peut-être dans, dans une prochaine vidéo, euh, quelqu'un, c'est mon père. Il travaille le bois, il adore ça, il fait, il fait du boomerang, des boomerangs en bois avec des, des, des, des trucs qui sont super bien, bien foutus. Il adore travailler le bois et il s'est dit, moi, je vais me faire une boucle en bois. Je vous laisse voir les images, c'est trop rigolo et je vous dis à plus. Alors, du coup Alors, bah écoute, y... ça marche bien. Hein T'as main Oui, j'ai mis de l'acheter, petits morceaux de chambre à air. Ouais aussi bon, un peu bricolé tout mais euh, donc tac tac c'est la petite sangle c'est de, de, de, de, de, de la sangle petite sangle c'est de la sangle de l'est de plongée bel objet <rire> yeah. l'avantage c'est que quand tu veux monter sur ta, ta planche ouais pas de pas de point dur rien et... <rire> faut et il ne faut pas oublier de faire une chambre Parce que si tu veux t'accrocher, tu n'as plus de crochet plus de <rire> <t 'es rire> et La chambre à air, c'est est moins esthétique que le bois mais... ouais ça casse un peu, ouais, ça après, un peu euh... Mais faudrait que je vois ce que je peux mettre dedans C'est ça l'arrache la, la boucle là, elle sert vachement bien Ce qui fait que ça ne ouais, se, se desserre pas, ça joue pas Et là, au niveau de la contre-plaque là derrière C'est juste une plaque en bois avec de la ouais non je vais te contrer ça, les efforts, il n'y a pas de métal Il y a, il y a juste un du Syfix a... inox. Donc en fait ce que j'ai et... fait c'est que j'ai des lattes de contre-paquet aviation ouais. que j'ai mis en forme et après j'ai rajouté ouais, deux, deux petites traverses comme ça qui font la, la largeur de ça 5-5 oui. pour que tu aies voilà et un 4, 4 4 euh, Et puis encore une épaisseur de 4 cm. Et inox Et ça c'est hyper robuste parce que c'est du bois. C'est du contre aviation ouais. donc c'est. T'as vachement de pli là-dessus, c'est pas de l'ocoumé de le, coumer, hein, ouais. le roi merlin ouais. Sinon la carrière euh... Ça c'est la seule 4 roues motrices que tu trouves sur la place de <rire> la, la boule. Tout tout la <rire> la Et... Et par contre, le truc c'est... Qu'est-ce qu'il faut savoir sur bah, ça c est... C est... Le seul truc à faire un gaffe, c'est vérifier la pression des... <rire> de temps en temps. Euh... Sans ça, bon, ben ça te sert de voir des directions. Ouais. <rire> Deux ah. modes de prévention. Et alors, j'ai essayé un truc, c'est qu'avec mon crochet magique là, ouais quand je veux tirer, j'ai de la ceinture, je me mets derrière. <rire> Alors là, Et je suis attelé comme Alors là, un comme bourrico, sinon. Ah mais non, là, là, là, là ouais, je, vais faire, je vais faire l'inverse. D'accord. Okay. Okay. Et, quelques... <rire> Et après ça part. C'est mortel. Hein. Sans les mains. Tu ouais. les be so. time my steps. I like to think I'm not good at dancing, so I'm hoping that we can forget at least this part. We just needed a kickstart. I felt your love before, and I swear to you, girl, that it's art. You talking about the future? Only one I care for is ours, and we can be careful. But baby, I want more at these parts. So we the. Chances and we could go.